Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape. nous allons faire le logo Instagram. Donc bien sûr euh, je suis parti d'un modèle voilà, qui est ici et j'ai réalisé euh, assez rapidement ce, ce, petit, ce petit logo. Donc nous avons ici un petit icône pour créer un nouveau document, on clique dessus. Je vais aller dans fichier importer mon modèle, hop, donc pas en SVG mais... En JPEG, voilà je l'incorpore tac sur le calque ici je vais alors l'appeler modèle modèle je valide je clique sur le petit cadenas alors si vous n'avez pas ici la palette des calques ben pour l'afficher il faut aller dans calque palette des calques tout simplement je vais maintenant créer un nouveau calque que je vais appeler Illus je valide euh, je vais laisser le calque modèle à 100%. Je vais tout de suite maintenant sélectionner l'outil euh, créer des rectangles. Voilà. Et je vais en fait réaliser ici le premier, euh, le premier objet qui est un cercle. Alors je vais utiliser. Voilà, c'est là, tac. Je vais utiliser ici euh, ce petit rond. Donc je vais cliquer dessus et le descendre. Et je vais également appuyer sur contrôle de façon vous voyez à maintenant obtenir un, un joli cercle donc je vais le placer euh, donc sans remplissage avec un contour en blanc donc pour avoir un contour en blanc j'appuie sur shift et sur le blanc ici je vais augmenter son épaisseur donc je vais euh, soit je clique ici vous voyez en bas il y a un 0,5 je clique dessus et je passe l'épaisseur à 10 ou alors je vais ici dans la palette remplissage je clique là dessus remplissage et contour. je clique sur euh, pop pop, pop contour, et je mets ici donc un fond de couleur, voilà je, je choisis la couleur voilà, je vais mettre en noir voilà de façon à vraiment bien positionner c'est plus visible alors je positionne ça comme ceci j'appuie sur CTRL et sur SHIFT de façon à redimensionner mon cercle par rapport au centre et de façon homothétique voilà et je vais maintenant augmenter euh, l'épaisseur, donc je vais mettre 24 alors c'est pas assez je vais mettre à 26 de façon à ce qu'on ne voit plus de, les petits traits derrière, hein. alors on va aller jusqu'à 28 on vérifie bien que c'est un cercle parfait donc là on s'aperçoit que c'est pas un cercle parfait donc je vais mettre 155 155, voilà hop voilà, là c'est bien placé je vais même aller jusqu'à, allez 30 ouais, là je suis sûr que tout est, est masqué donc je vais dupliquer mon objet, CTRL-D, ou je peux cliquer ici euh, sur ce petit icône, ou aller dans éditer dupliquer. Tac. Je vais sélectionner ici cette petite flèche de mentionnement, cliquer dessus en appuyant sur CTRL et SHIFT. Hop. Je relâche tout ça. J'appuie sur l'outil éditer les nœuds ici, ou F2, et je vais sélectionner le petit rond qui est là. Et je vais appuyer sur CTRL et SHIFT. Vous voyez, ce qui me permet d'obtenir l'arrondi que je souhaite. Et je vais réduire un petit peu la taille de cet objet. Ouais, c'est pas mal ça. Je vais jouer encore un peu sur l'arrondi pour être sûr d'avoir le bon. Il me semble que là, on est bon. Voilà. Donc je duplique encore cet objet. Je vais l'agrandir. Hop je relâche tout ça. Donc là, je vais vraiment réduire la taille du contour. Euh, je vais mettre à 2. Ouais, c'est bon. Là, on est bien. J'agrandis un peu. Allez, je le passe à 1. À 0,5. De façon à avoir vraiment un contour très fin. Je réduis un petit peu. Oh non, c'était bien. Je vais maintenant jouer avec ici euh, ce petit rond-là. J'appuie sur CTRL et SHIFT, bien sûr, de façon... Est-ce que celui-là bouge de la même façon. Ouais, c'est bon là. Là, on est bien. Je vais peut-être agrandir un tout petit peu. Voilà. Euh, une dernière chose, je vais faire le petit cercle ici. Donc, je mets au milieu. J'appuie sur CTRL et sur SHIFT. De façon à ce que le cercle soit créé par rapport au centre. Et de façon vraiment euh, Enfin, à obtenir un, un cercle parfait. Voilà. Hop. Voilà. Donc là... On a réalisé la base. Euh, maintenant, ce qu'on va faire, bien, on va faire les, les petites couleurs. Alors, ce n'est pas trop compliqué. Euh, moi, j'aime bien utiliser ici des, des petits carrés de, de couleurs. Donc, je, je crée un petit carré. Et je vais ici, avec la pipette, récupérer la couleur. Alors, je vais, je vais un peu vite. Pour créer le petit carré, je clique ici sur créer des rectangles et des carrés. On appuie sur CTRL. Et pour récupérer la, la couleur, je, je clique ici ou j'appuie sur F7. Hop et je récupère ainsi la couleur. Maintenant, j'ai qu'à dupliquer ce petit carré. Dupliquer, tac, CTRL D. Je vais récupérer une couleur ici. ouais c'est bien. Je duplique. Je vais maintenant aller taper dans cette couleur-là. Je duplique. Une couleur ici. Je duplique encore pour avoir le, le bleu, en fait, qui va être vraiment le, la couleur de fond. Tac. Alors, dans un premier temps, je vais réaliser... Alors moi, je pense que là, ils ont fait un cercle. Donc pour cela, je vais utiliser l'outil cercle. Voilà, que je vais mettre comme ceci. Je vais supprimer le contour. Je vais réduire un petit peu sa taille. Voilà. Donc je vais mettre du, du jaune. Je vais aller dans la palette remplissage et contour. Ici, dans fond, je vais mettre un, donc un dégradé, dégradé radial. Pardon alors automatiquement, en cliquant dessus, ben, j'ai un dégradé ici de, du jaune vers le jaune transparent. Euh, je sélectionne l'outil dégradé. Alors je peux cliquer là-dessus, où il y a un raccourci, donc CTRL F1, ou G aussi ça fonctionne. J'appuie sur G. Et je vais pouvoir ajouter ici des, deux petits taquets de couleurs. Alors là, je vais lui appliquer la même couleur qu'ici. Donc F7, je récupère cette couleur-là. Là, ça va être orange tac, et ici aussi orange euh, Je vais enlever le contour noir, dont je n'ai pas besoin. Donc là, ce n'est pas, pas définitif, hein. ça fait un petit peu moche, mais euh, l'avantage d'Inkscape, euh, ce qui fait vraiment sa puissance, je trouve, c'est le flou, euh, flou vectoriel, ici, que je vais placer, euh, je vais mettre à 5. Ça ne marche pas, peut-être à 10, voilà. Allez, on va aller jusqu'à 15. C'est pas mal, ouais, c'est bien. Donc, je vais euh, dupliquer cet objet. Tac, je vais supprimer le, de, le flou ici. Je vais lui mettre donc la couleur euh, violette, donc toujours un dégradé radial. Euh, deux petits taquets aussi, ça permet d'avoir plus de contrôle. Donc, je me mets ici, je copie, donc je récupère la couleur qui est là et je vais la coller sur le petit losange ici en faisant CTRL V. Maintenant, je mets sur ce petit cercle et je vais mettre cette couleur violette. Donc pareil, hein. Donc là il est sélectionné. Si je fais CTRL-C et je me mets sur le petit losange là et je fais CTRL-V, vous voyez, hop, la couleur s'applique. Euh, je vais utiliser le même, le même filtre que pour celui-là, c'est-à-dire le même euh, flou. Donc bah, j'ai qu'à sélectionner mon objet et cliquer là-dessus et hop, j'ai le même flou. Donc je vais le déplacer à l'arrière-plan. Euh, je vais l'agrandir un peu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, comme ceci. Vous voyez là on a pratiquement fini. Hein. Je sélectionne donc cette forme là, je lui mets une petite couleur bleue, hop, et je place tout ça à l'arrière. Alors je vais déplacer cet objet pour le comparer donc avec euh, mon objet modèle, de façon vraiment à, à affiner tout ça. Donc là bah, le flou il faut le grandir un peu, hop. Peut-être encore un peu. Voilà, c'est pas mal. Peut-être un peu trop grand finalement. Je vais le réduire un poil. Alors si votre ordinateur a des difficultés, c'est lié au flou, hein, bien sûr. Alors vous pouvez travailler un petit peu plus loin. Les calculs sont plus rapides. Allez, on va dire que c'est bon. Oh, allez c'est bon donc je sélectionne les deux cercles avec le flou je les groupe, donc ctrl G ou je peux aller ici euh, cliquer Tac. je les place à l'arrière plan et je les monte d'un cran je sélectionne maintenant ici euh, bah, l'objet qui, qui, qui est, des, comment qui est en, en fond je le groupe je vais en faire un clone ce clone va me permettre de créer une découpe. Donc, Je sélectionne mon clone, j'appuie sur Shift, je sélectionne donc les deux objets avec le flou, je fais un clic droit et je fais découpe. Ou alors j'aurais pu aller dans Objet, Découpe, Définir. Hop, découpe. Donc, mon objet est créé. J'ai plus maintenant qu'à sélectionner ces objets euh, et mettre le contour en blanc. Le petit cercle je vais lui mettre un fond blanc je n'oublie pas du, de supprimer son contour il me semble que j'ai un petit contour noir ici voilà je le supprime et vous voyez on va grouper tout ça de façon à avoir un seul objet et voilà mon objet est fait donc l'avantage hein, bien sûr du vectoriel c'est que maintenant bah, si je crée euh, un clone et que je l'agrandis hop. eh bien, il reste impeccable. Vous voyez, pas de souci. Bon, par contre, ça, ça fait un petit peu ramer la machine. Bon, voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce, ce petit tuto. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.